Pour provenir de ça, il faut penser sur deux axes. Le premier, se protéger. Voilà, se protéger, porter un équipement de protection vraiment adapté et à sa pratique et à la moto. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est savoir se positionner sur la route avec sa moto, être en capacité de pouvoir bien regarder, euh, observer partout autour de soi et euh, euh, faire une, ce qu'on appelle une bonne lecture de son environnement. Cette bonne lecture, elle va permettre au motard euh, d'anticiper beaucoup de situations que les autres usagers de la route ne prennent pas en compte. Euh, un, un conducteur automobiliste qui n'a pas le permis moto ne comprendra jamais euh, quel est le regard d'un motard sur la route. Euh, l'importance de regarder dans son, dans son rétroviseur avant euh, de changer de fil ou euh, de changer de direction, de mettre son clignotant. Et donc euh, forcément, euh, comme on, on est exposé à des usagers qui ne sont eux pas motards, euh, difficile de se comprendre. Euh, il appartient donc là en priorité aux motards de bien se positionner, de bien se faire voir aussi les autres usagers euh, et euh, être en capacité d'anticiper euh, les actions puisque il faut jamais oublier qu'un motard c'est très très très très souvent ce motard qui arrive en interférence des autres usagers de la route et pas le contraire euh, donc euh, ce sont vraiment les deux gros axes euh, de travail qui permettront à ce motard de diminuer euh, sa vulnérabilité sur la route